Donc la communauté d'agglomération de Châtellerault, qui compte à peu près 85 000 habitants, et un territoire semi-rural. En partant dans un projet économie circulaire sur trois ans, donc 2018-2020, en partenariat avec l'ADEME, doit comme objectif développer donc de l'économie, des projets d'écologie industrielle et une gestion des déchets de proximité. Le CIVAM du pays Châtellerault a été amené à travailler, en tout cas à solliciter l'agglomération de Châtellerault dans le cadre de la mise en place d'un événement euh, qui s'appelle Un samedi soir à la ferme. Euh, C'était l'événement, euh, l'objectif, enfin nous on sent en tant que producteurs qu'il y a vraiment une, une demande, une sollicitation euh, des consommateurs, des particuliers sur les produits locaux, et notamment ben, l'alimentation. On s'est rendu compte de ça à travers les portes ouvertes de, certains, de certaines fermes en fait, et on a eu envie de faire quelque chose de festif en fait. Nous, on a eu un besoin en tant que producteurs euh, de, de créer, de mettre en place en fait euh, une salle de découpe et un laboratoire de transformation, notamment pour la viande. Et du coup, on est plusieurs producteurs à cette euh, rassemblée pour mettre en place... Euh, cet outil collectif et pour ça on a sollicité du coup glo qui a trouvé l'initiative intéressante et nous appuie en fait dans l'élaboration du projet et puis surtout dans sa réalisation. De fait d'un côté éco-exemplaire, on a une grosse cuisine centrale qui distribue la plupart des restaurations collectives des écoles. On a également un angle déchets sur tout ce qui est gestion des biodéchets de proximité. On s'est rendu compte qu'en fait on avait des, des intérêts, en tout cas des interrogations plutôt communes sur la question alimentaire. Euh, donc c'est vrai que l'aglo avait déjà travaillé sur ce qui était plutôt déchets alimentaires. Du coup en remontant la filière, on s'est rendu compte qu'on avait un, un centre d'intérêt sur l'alimentation de manière plus large. Et on a décidé de mettre en place effectivement un forum sur manger, euh, c'est quoi manger local et durable dans le pays Châtel-Rodet. Donc ce, ce forum a eu lieu le 23 avril dernier. Et puis, euh, l'objectif, c'était vraiment de, faire, euh, de recenser euh, l'ensemble des acteurs, euh, de faire euh, un diagnostic sur le territoire qu'on a confié à une structure externe, euh, la FIPAR, pour euh, faire un état des lieux, en fait, de oui, voilà, aujourd'hui, dans le pays châtel Rodet, euh, comment c'est consommé, c'est quoi consommer local, euh, auprès de qui, euh, qui, quoi, comment, euh, quel pourcentage, enfin, avoir une, une espèce de, de photographie euh, du moment et du coup de, de mettre en relation les différents acteurs. Et après, à partir de ce, de ce diagnostic, de ce constat-là, qu'est-ce qu'on met en place concrètement Côté, en tout cas, Aglo de Grand Châtellerault, il y a actuellement une commission agriculture qui n'existait pas avant. En fait. Chaque thématique a une, sa commission avec des élus. Donc là, une commission agriculture qui va en tout cas se baser sur l'étude à FIPAR et sur le forum pour connaître un petit peu vraiment les besoins et qu'est-ce que l'Aglo peut donner en termes de réponse ou d'accompagnement. Les trois acteurs, Sivam, CPE et euh, Aglo de Châtellerault, euh, travaillent autour des, euh, là, des comptes rendus, relecture et ensuite il y aura une feuille de route euh, qui validera en tout cas les grands axes sur les trois prochaines années. Pour nous c'est une perspective à long terme en fait qui doit être portée euh, par par un ensemble de partenaires pour pouvoir avoir un spectre d'action plus large et aussi plus, plus concret et plus dense, enfin, qui s'inscrit dans la durée. L'aglo a ce rôle où elle parle à tout le monde, dire, au niveau des citoyens, mais aussi à l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui n'est peut-être pas le cas d'une association qui, est plutôt, qui fonctionne en réseau. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, en tant qu'aglo, notre premier rôle aussi, c'est un, d'accompagner, mais surtout deux, de donner l'information à l'ensemble des personnes habitant sur le territoire. Donc, enfin, voilà, faire connaître le CIVA, faire connaître le CPE, faire connaître en tout cas les initiatives pour que ça puisse faire boule de neige.